Aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il pas le premier. Que notre Dieu soit béni Nous le remercions de tout notre cœur Parce qu'il fait des choses d'une manière merveilleuse et particulière C'est cela que nous désirons Et c'est ce que le Seigneur désire Que nous puissions avoir de tels moments toujours dans nos réunions Et comme vous pouvez le voir aussi, cela est possible que le Seigneur prenne le contrôle, et c'est ce qu'il a toujours désiré, de pouvoir prendre le contrôle. Et comme il est dit dans les Saintes Écritures, « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, et cherche ma face. » Alors, il fera de telles grandes choses qu'effectivement que, chaque jour que nous allons vivre effectivement, nous réaliserons davantage la soif, les désirs, le plaisir et la joie de pouvoir réellement se consacrer davantage au Seigneur. Plus nous tenons dans sa présence, plus nous réalisons aussi également l'inutilité effectivement des choses dans ce monde qui nous entoure. On se rend compte qu'effectivement que le plus grand bonheur c'est de pouvoir simplement faire ce que Dieu veut parce ce que nous pouvons penser effectivement, et comme nous l'avons aussi entendu et aussi compris aussi que notre plus grand ennemi et notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Et si nous pouvons combattre effectivement cet ennemi-là, alors nous sommes sûrs et certains que Dieu va toujours prendre contrôle de chacun de nous. Parce que l'objectif de notre Dieu, c'est que lui prenne le contrôle de l'âme qu'il conduit. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est l'âme. Parce que comme il dit, l'âme qui paye, c'est celle qui mourra. Et nous leur emplons la grâce également qu'il se saisissent de chacun de nous dans le plus profond de son intérieur, effectivement, que le changement soit vraiment dans l'intérieur. Que Dieu saisisse cette âme, effectivement, cette âme qui était une âme sauvage, effectivement, qui vivait sa vie comme il voulait, mais que Dieu puisse réellement le prendre, le ramener et le restaurer, effectivement, pour que cette âme appartienne à Dieu. Voyez-vous, si notre âme a été touchée au plus profond par le Seigneur, c'est à ce moment-là, qu effectivement, que les désirs et les passions de ce monde, effectivement, n'auront plus d'impact sur chacun de nous. Et nous réalisons effectivement ce que cela veut dire effectivement la sainteté de Dieu effectivement dans une personne. Parce que quand Dieu notre Seigneur, comme les épîtres nous le montrent effectivement, s'adresse comme la parole de Dieu s'adresse, nous dit mais au saint, au saint. Quand on parle de saint, ce que si réellement Dieu est à sanctifier, alors c'est la nature divine de Dieu qui habite maintenant dans la personne. Parce que aucun homme ne peut être saint, le seul qui est saint, c'est Dieu lui-même. Alors, si maintenant nous sommes appelés à être des saints, comme la Bible le dit effectivement, et que nous le soyons, non pas par appellation qu'on peut dire, oui, je suis saint, mais que mon intérieur ne corresponde point pas à la sainteté dont les saintes écritures parlent, effectivement, c'est un titre que tu portes, effectivement, qui n'a vraiment pas d'influence sur toi-même. Mais c'est quand c'est la nature qui est à l'intérieur, effectivement, qui a été changée et touchée. Et ça, c'est effectivement à ce moment-là, on réalise qu'effectivement, que sainteté dans la personne, on, on reflète maintenant, c'est Dieu qui nous a donc appelés. Puisque celui qui vous a appelé est saint. Et c'est que la Bible nous dit aussi, que, il dit que je veux que vous soyez aussi saint et dans toute votre conduite. Et quand cela est au-dedans de nous, comprenez très bien que c'est vraiment la chose que nous devons arriver à pouvoir vraiment atteindre. L'objectif de notre Dieu, c'est que de ne pas perdre notre temps simplement à être des auditeurs oubliés, mais que nous soyons de ceux-là qui ont eu la grâce de pouvoir comprendre, que si je reçois ce qu'il me dit et que la chose rentre en moi, alors c'est sûr et certain, comme la Bible le répète encore, c'est la prière de notre Seigneur, sanctifie par ta vérité, ta parole et la vérité. Et cette parole étant en nous, effectivement, parce que nous la recevons de tout notre cœur, sûr et certain que chaque jour qui passe, effectivement, dans lequel nous allons continuer à vivre avec les seigneurs, cette parole continuera à pouvoir travailler. Vous verrez, mon frère et ma soeur, toutes vos passions, vos désirs que vous avez, que vous trouvez comme étant plus importants pour vous dans votre vie. Personne ne pourra vous dire que, ma sœur, mon frère, ceci n'est pas tellement important, à la parole de Dieu. Mais toi-même, tu comprendras effectivement que même ma propre vie en moi, Ma propre vie. Quand tu peux arriver à pouvoir comprendre cela, cela veut dire que le salut est vraiment entré dans la personne. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas compris qu'effectivement, que, parce que regardez très bien comment le Seigneur exprime aussi les choses pour que nous puissions arriver à pouvoir bien les comprendre. Il nous dit ceci, c'est lui qui aime sa vie. Plus que moi, il la perdra. Et puis, celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, sa maman, et c'est tout ce qu'il peut avoir, effectivement, plus que moi n'est pas digne de moi. Et cela doit nous faire comprendre, effectivement, une chose qui est très importante, c'est que l'homme tel que nous sommes, il est très difficile de pouvoir se détacher de soi-même. Personne ne peut me dire que ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai parce que votre nature le fait savoir que vous êtes un être humain. Et que vous voulez vivre effectivement pour la, la, les choses qui doivent correspondre effectivement à votre croissance, à, à, à l'ingresse effectivement dans votre vie qui vous entoure, effectivement, qui réjouit votre cœur. Mais le Dieu avec qui nous marchons et qui nous a appelés, effectivement, il a une façon de pouvoir considérer les choses qui est tout à fait opposée. À la conception de l'être humain, aussi longtemps que cet homme demeurera toujours charnel. Nous sommes attachés à la chair. C'est pour ça que le Seigneur a toujours eu à pouvoir parler, que parfois nous entendons, disons, bon, c'est une habitude, mais c'est très important. Il faut, il faut naître de nouveau. Vous n'avez peut-être pas bien remarqué, frères et sœurs, quand on parle de nouvelle naissance, c'est devenu comme une chanson qui est une habitude que vous connaissez, mais vous n'avez pas bien compris. Parce que quand il parle effectivement de la nouvelle naissance, ça veut dire que la naissance charnelle, elle est partie. C'est une naissance spirituelle. C'est pour ça que Nicodème ne comprenait rien. Il lui a dit, mais Nicodème, tu es docteur de la loi. Tu ne comprends pas ce que je mais ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit, donc, est esprit. C'est-à-dire que la Bible nous dit que marcher selon l'esprit... Et vous, vous n'arrivez pas, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, ce qui veut dire que cette naissance est tellement si importante, c'est pour ça que parfois nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur n'agit pas en nous. pourquoi C'est parce qu'en fait, vous avez un conflit en vous. Vous n'avez pas bien compris. Quand Dieu vous parle, vous avez déjà rapidement dit, nous avons compris en fait, mais vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas donné le temps que l'Esprit vous fasse comprendre effectivement les choses pour que vous compreniez les choses importantes et principales en réalité. Nous litons pour des choses tout à fait inutiles, mais ça devient important pour nous dans notre nature charnelle et physique. Mais quand nous sommes maintenant transportés dans notre nature spirituelle, pourquoi, frères et sœurs, lisez-vous dans les scènes d'Écriture comme la Bible nous fait comprendre que voici haut oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Vous comprenez d'abord Pour des frères de demeurer unis ensemble. Vous ne pouvez pas être unis ensemble, mon frère et vous êtes tellement charnel À ce que chacun de vous a des passions différentes, c'est Vous remarquerez très bien que le jour de la Pentecôte, j'ai toujours aimé cette écriture-là, vous le savez aussi bien, le jour de la Pentecôte, c'est pour ça que je dis que vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas possible que nous accomplissions. Non, c'est possible. Là. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que tous ceux qui reçoivent sa parole de bon cœur, les résultats suivi. Et puis il nous dit, il n'était qu'un seul cœur. Une même âme, des êtres humains différents venant de différents euh, pays, enfin différents endroits, effectivement, différentes familles, effectivement, mais à un certain moment quelque chose s'est passé. Ils n'ont pas reçu la parole de Dieu ici, ben, c'est ça le problème avec moi, en fait. Toujours le raisonnement. J'ai toujours dit, frères et sœurs, et si vous pouviez simplement croire, Dieu veut vous vider complètement de tout ce que vous avez reçu, parce que ce que vous avez reçu ne vous a jamais transformé. Il faut que maintenant que lui maintenant puisse maintenant vous remplir. C'est lui qui remplit. Moi je sais pas moi qui remplit. C'est lui qui remplit. Donc si nous prêtons vraiment attention, frères et sœurs, à la parole de Dieu, personne parmi vous ne restera sur terre. Non, parce que notre Seigneur et notre Dieu nous a tout donné. Personne ne peut me dire aujourd'hui que Dieu ne m'a pas donné. Quand vous détestez quelqu'un, les Saint-Esprit vient vous dire non, c'est pas votre nature. Quand vous êtes dans. Mais, mais c'est la vérité. Chaque jour qui passe, Dieu veut vous parler. Chaque réunion à laquelle nous sommes, Dieu a, il a toujours parlé. Et quand quand Dieu s'adresse à toi, tu sais très bien au plus profond, parce que souvent ça le grand problème, j'ai dit, Seigneur, que tu, tu nous aides. Quand Dieu s'adresse à toi et que la parole te touche effectivement, tu as l'impression que celui qui parle effectivement, eh ben, il te vise toi et qu'il s'adresse à toi. Mon frère et ma soeur, la parole de Dieu qui sort est adressée à tout le monde. Maintenant, ce qui sort effectivement, quand c'est destiné à toi, alors Dieu te touche le cœur pour te faire comprendre que c'est ça que je veux que tu fasses effectivement pour que tu mettes un ta vie à toi. Tu comprends cela d'une certaine manière Mais maintenant... Quand toi, tu commences à pouvoir résister, c'est-à-dire tu dis à Dieu, ne fais pas le travail en moi. Vous ne réalisez pas, mais vous lui dites effectivement, ne fais pas le travail. Mais tu pleures en disant, je vais être sanctifié, je vais être purifié, je vais être comme toi tu veux. Mais en fait, le Seigneur vient vers toi pour faire ce travail, mais toi tu lui dis, non, je n'en veux pas. Et qu'est-ce que tu veux Tu veux les secours des hommes. Ah ben oui, parce que tu veux toujours aller voir tel frère, telle soeur, telle ceci pour lui expliquer ton problème. Mais en fait, Dieu est venu pour pouvoir te dire qu'effectivement, que je vais faire le travail en toi. Mais le raisonnement reste toujours. Et comment ça va se faire Et pourquoi Je vais quand comprendre ceci. La parole de Dieu ne te demande pas de comprendre. Est-ce que vous comprenez euh, La parole de Dieu, c'est par la foi. Nous la croyons. Et c'est elle-même maintenant qui va maintenant t'instruire et t'enseigner. Oui, ce n'est pas qu'on doit te donner la géographie. Non, non, non, non, non. d'abord, la croix-là. Quand tu la crois, tu verras la puissance divine de Dieu. Donc, nous avons et, cette grâce divine de notre Seigneur qui, chaque fois et chaque jour aussi, même chez nous, qui nous parle, frère, le plus grand obstacle dans notre marche et dans notre vie, c'est le Seigneur. Je voulais toujours y pouvoir vous le dire ici, frères et sœurs. Dieu, il pourra faire de grandes choses et il a la capacité de faire des choses tellement extraordinaires dans cet endroit. Aussi vrai. D'ailleurs, regardez d'abord, vous avez commencé simplement à la louange et comment il a conduit effectivement. Et si nous restons là-dedans encore, c'est sûr et certain. Après, ça, ce n'est rien. Vous, vous ne pouvez pas mesurer la puissance de ces dieux, en fait. Et vous vous le rendez un peu en disant, il est incapable, effectivement. Dieu n'est pas insuffisant. Dieu est tout suffisant. C'est pour ça que nous devons réaliser que nous avons besoin de pouvoir nous tenir dans la position correcte dans les choses qui concernent Dieu. Comme nous l'avons entendu aussi dimanche, je remercie le Seigneur pour cela. Ce que, ce que nous avons entendu, et comme aussi les saints nous le disent, aussi, effectivement aussi, nous devons, allons, j'ai dit absolument du respect au Seigneur et à sa parole. Nous devons, dans cet endroit où nous sommes, que Dieu te bénisse, dans cet endroit où nous sommes, nous devons, aussi longtemps que Dieu m'accorde la vie, que je me tienne ici et que je continue à apprécier sa parole, nous sommes dans l'obligation, dans l'obéissance de la parole de Dieu pour tous ceux qui viennent ici et qui viendront et ceux qui sont aussi en connexion qui suivent. Et là, l'obéissance, c'est une obligation de pouvoir se dire, parce que frère et sœur un fils de Dieu, il, il, il, il, il se sent lui-même d'aimer. Parce qu'on dit, vous direz, mais tu nous obliges, je vous oblige à rien. La Bible dit, nous devons nous aimer les uns et les autres. Est-ce que vous comprenez donc c'est Dieu doit recevoir sa place, son honneur, sa gloire, l'adoration qu'il faut. Ce qui veut dire que toutes ces cantiques inutiles-là, on n'en a plus besoin. Non, il faut vraiment que tu puisses être à genoux, tu sens effectivement que quand je vais passer devant, on veut plus de comédiens et comédiennes ici. Et quand je vais passer devant là pour chanter, je ne veux pas qu'on voit mon tailleur, je ne veux pas qu'on voit mon costume. On n'en a pas besoin de vos tailleurs et de vos costumes. Ça, c'est pas la maison des tailleurs et des costumes. C'est la maison de Dieu. Et quand tu dois passer ici, et je vous en supplie, frères et sœurs, ne répétez plus avec des bêtises. Voilà, en J'ai déjà regardé effectivement, qu'ils sont des frères, il faut qu'ils mettent un costume très bien là, ils se mettent là comme un truc pour qu'on voit et puis on se... frère, c'est de l'impolitesse, c'est de l'insulte à l'endroit de Dieu. C'est pas un endroit de théâtre ici. Non, non, c'est la maison de Dieu. Et quand on doit venir ici, il faut d'abord avoir prié le Seigneur. Tu te mets là parce que tu veux qu'on ne te voit pas toi, mais qu'on voit le Seigneur. Tu ne cherches pas ta gloire. Si tu veux la gloire, avant les bois de nuit. Mais ici, ici, et vous entendez bien, ici, ici, nous tous, nous cherchons la gloire du Seigneur. Qu'il soit glorifié, qu'on le voit dans son œuvre. Et quand je vais témoigner, je dis, nous en tout cas, il a fait. Si vous me voyez aujourd'hui comme ça, c'est que il a fait quelque chose dans ma vie Parce qu'on cherche pas, qu'on voit que je suis le plus grand spirituel Non, je cherche à montrer que non J'ai trouvé grâce, il a fait cela dans ma vie C'est pour ça que vous me voyez ainsi Pour que son nom, seul, seul, seul, seul, seul, seul Son nom soit élevé Quel bonheur de l'avoir reçu Ce soir, vous avez remarqué combien ça fait quelque chose d'autre Ce n'est pas le nom d'un homme qui peut faire de vous comme ça est-ce que vous comprenez Donc, il nous est donc recommandé être imp... en fait dans, dans notre marche avec le Seigneur, surtout le respect, l'obéissance. Il n'y a personne qui peut arriver à pouvoir se targuer demain ou après-demain pour dire moi je veux, moi je pense. Tu n'es pas content, tu ne veux pas, tu peux sortir. Aller trouver un lieu où on te donne la liberté comme tu le veux pour faire et adorer tout ce que tu veux adorer. Ici, nous adorons le Seigneur, les Jésus de la Bible, qui nous serviront, peu importe que les, les gens viennent de l'extérieur, tout ça vienne nous voir. Quand ils viendront ici, ils doivent se conformer aussi à ces principes, effectivement, de pouvoir servir et aimer notre Dieu. Parce qu'il n'y a pas un autre. Vous savez ce que Dieu permet que je puisse dire ici, puisque c'est publié, je veux que tout le monde entende. On va plus jouer. Nous entrons dans une année particulière. C'est-à-dire que le chose, et c'est vrai, frères et sœurs, nous remercions notre Dieu. Ce soir, je lui suis vraiment reconnaissant et en tout cas, qui nous aide à pouvoir emboîter le pas dans l'ordre des choses qu'il se retrouve lui quand il vient, qu'il est dans cette assemblée, que lui soit le maître, qu'il contrôle, qu'il agisse, s'il veut nous conduire dans la prière, nous conduire ceci et cela, comme lui il le veut. Et c'est ce que nous voulons, effectivement, parce que c'est au Saint-Esprit de pouvoir réellement si, agir comme il le veut, effectivement, dans tout domaine de notre vie. Nous allons lire une, une portion de l'écriture et puis nous allons prier parce que euh, le temps est fortement avancé. Mais nous avons, nous passons des moments bénis et ce soir je le remercie aussi de tout mon cœur. Et je prie encore que le Seigneur continue d'agir encore davantage comme cela et surtout aussi que nous puissions avoir le cœur, nos cœurs vraiment disposés à, à ce que nous puissions vraiment les servir et cela. Alors nous lisons dans Matthieu. Le chapitre 24. Parce que il est absolument nécessaire que nous puissions avoir la connaissance juste de choses de Dieu, pour que nous puissions nous appliquer effectivement aussi à marcher conformément à la volonté de notre Dieu. Alors, il, il dit ici, dans le chapitre 24, le verset 24, il dit. Au verset euh, 24, il dit, quand il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Tendre Père est précieux pas. tu as un objectif dans ce monde, mon bien-aimé mon Père Saint Dieu, sur cette terre où nous sommes, c'est de démontrer que tu es toujours le même. Depuis la Genèse, mon béni, Patubissant, jusqu'à l'Apocalypse, mon Père Saint-Dieu. Et jusqu'en ce temps où nous sommes, jamais tu ne pourras changer de niotard tu demeures le même Seigneur Jésus Christ, oh Dieu. Comme la Bible nous fait savoir, merci pour ta lumière mon roi, que les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament, c'est lui qui parle, c'est lui qui conduit encore, qui agit. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous, parce que tu nous l'as dit dans ta parole, qu'ils seront tous enseignés de Dieu. C'est cela que nous nous reposons et que nous nous réjouissons, Père Saint-Dieu, oh et nous sommes vraiment dans la joie et dans la paix, Seigneur, de te voir ainsi à l'œuvre, Père. Sois donc béni, sois donc glorifié, quand nous t'avons ainsi prier au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans une phase tout à fait aussi particulière. De l'histoire, effectivement, aussi dans le domaine euh, spirituel, parce que cela où le combat est, est vraiment euh, intense, comme la, la Bible le dit, effectivement, pour nous montrer la, la taille, il dit, nous n'avons pas à, à lutter contre la chair et le sang. Regardez là où il place les choses pour que nous puissions réellement comprendre quand le Seigneur, notre Dieu, nous parle et nous projette effectivement dans les choses qui sont donc au lointain. C'est dans le livre des Éphésiens au chapitre 6. Il dit ceci, hein, je pense que c'est cela. Éphésiens au chapitre 6. Et il nous fait savoir cela. Il dit ici, je crois que c'est cela. Uh -huh. Oh, pardon, ben je dis donc, Ephésiens, chapitre 6, verset 10, il dit, au reste donc, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa parole donc toute puissante, revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. J'espère que vous comprenez. Et, et nous avons lu dans les livres des Éphésiens, d'abord nous avons lu dans les livres de Matthieu, au chapitre 24, le verset 24, effectivement, il dit, au point de séduire les élus, si cela était possible, même les élus. Et nous lisons dans le livre des Éphésiens, si vous pouvez bien vous référer encore aux Éphésiens, que nous lisons au chapitre 1, verset 1 jusqu'à vous, vous vous souvenez très bien, vous devez comprendre, à qui effectivement que, euh, cet épître est adressé à qui est-ce que Dieu s'adresse effectivement dans cette épître. Regardez très bien, frère et sœurs. Dans le chapitre 1, de verset 1, il nous dit ici. d'abord, on dit, mais Paul, Ephésiens, hein, Ephésiens chapitre 1, verset 1, il dit, mais Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, vous suivez, aux saints qui sont donc à Éphèse. Ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes qui étaient dans le monde, effectivement, auxquels le Seigneur a pu tirer du monde, effectivement, auxquels le Seigneur a donné sa parole, et qu aussi qui ont reçu sa parole, effectivement, ceux qui ont été sanctifiés, qui ont demeuré dans la vérité. voyez bien, très bien, effectivement, que si vous vous souvenez très bien, comprend, même, même, même les âges aussi, quand on l'âge de Fès, vous vous souvenez. Alors, on s'adresse pas à, à des soi-disant, on parle bien à des croyants véritables. Au saint, vous comprenez très bien, que ces personnes ont eu à pouvoir recevoir la parole, ils ont été sanctifiés, c'est-à-dire que leur intérieur, leurs aspirations ont changé complètement. Et dis-moi, au saint, qui sont donc à Éphèse, et aux fidèles, précisément, hein, en Jésus-Christ. Parce que tu peux dire, j'aime Jésus aujourd'hui, demain, à cause des épreuves et des difficultés, tu abandonnes. Parce que vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 24, uh, et si vous regardez très bien, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans la partie des versets 11 et 12, il dit, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Parce que vous serez haïs vous serez à cause de mon nom. Vous aurez des tribulations à cause du mon Plusieurs, vous direz, non, frère, mais regardez très bien. Rentrons vite dans Matthieu, en fait, que vous puissiez bien saisir ce que nous. Nous voulons lire ici dans euh, les livres de euh, Matthieu, chapitre 3, euh, 24, je pense que c'est cela. Pardon, oh, c'est Seigneur. Matthieu 24, il dit. Voilà, il et, et nous dit ici, hein, verset, verset 7. Vous savez, la fois passée dans la vie, verset 4, non et prenez que personne, vous dit vous souvenez, non Verset 7, il dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura un divers lieux de famine et Tout cela ne sera que le commencement de l'heure. La... Alors on vous livrera au tourment et là on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous suivez Écoutez bien, verset 10, il dit, alors, alors, plusieurs succomberont de ceux qui se disaient que nous sommes des croyants, Vous connaissez bien. Plusieurs succomberont. Si le Seigneur l'a dit, c'est là la chose qui va pas se passer. Plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Est-ce que vous comprenez Parce que... Et cela doit vous amener à pouvoir comprendre quelque chose de très important dans les livres d'Apocalypse. Et c'est cela que... Nous, nous, nous comprenons, nous voyons aussi l'Apocalypse, hein, effectivement. Je pense que, euh, au chapitre 3, je suppose que c'est cela. C'est hein, ce que nous lire aussi. Je pense que c'est cela. Okay. Chapitre 3, merci Seigneur. Verset, verset, euh, verset, verset, verset 9, après 3, verset 9.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 chrétiens ce que tu as. Donc vous remarquerez très bien qu'on nous dit bien que garder parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Vous en avez entendu Si nous retournons dans Matthieu au chapitre 24, nous pouvons lire ici verset 10 que nous avons lu. Vous y êtes alors aussi plusieurs succomberont, ils se haïront, se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez Amen. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour la du plus grand nombre se refroidira. C'est pour ça que l'Esprit combat parmi nous, frère, que nous revenions à cet état charnel, mais que nous puissions toujours comprendre qui nous sommes. Et nous continuons, il dit, écoutez bien, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer. Hébreux nous dit, nous l'avons dit la fois passée, vous avez encore besoin de la persévérance. Parce Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez. Vous voyez, frères et sœurs, garder la parole de Dieu, c'est un con. Aimer les Seigneurs de tout son cœur, c'est un combat. Faire la comédie, ça passe facilement. Mais être droit, l'aimer vraiment, sincèrement, du fin fond de son cœur, que son nom soit béni. Quand vous aimez Seigneur de tout votre cœur, vous aimerez vos frères, vous aimerez vos sœurs. Ce... Non, c'est la vérité, frères et sœurs. C'est pour ça, si Jésus n'est pas là, je ne peux pas aimer le fils de mon frère. Il aime... Non, non, non, non, non, ce n'est pas possible. Je dirais oui, je l'aime effectivement, mais vraiment, sincèrement, je ne l'aime pas. C'est Jésus qui est l'amour. C'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est tout, mon frère et soeur. Mais c'est un combat de garder Jésus à l'intérieur. Parce que c'est l'âge la Odyssée. On n'en veut pas, mon frère. On ne veut pas de ce Jésus véritable. C'est vrai, frère. Vous ne voulez pas de la pure parole? Non. Le monde n'en veut pas. Ils n'en vont pas. Il n'y a pas de... Oui, et que vous voyez quand même vous-même ce qui se passe aujourd'hui. Pour aimer ce Jésus... Il faut mourir. Parce que frère, Jésus, notre Seigneur, ne voudra pas se partager l'endroit avec quelqu'un d'autre. Hum. Il faut vraiment mourir. Vous voyez Mourir en soi-même et ne vivre maintenant pour que lui prenne maintenant la vie en vous. Il doit se sentir libre, pas limité. Donc quand il est là dedans, il sent que je, je veux faire ce que je veux. C'est à ce moment-là que tu comprends qu'effectivement que ma volonté ne peut plus se faire. Tous mes désirs et mes passés, c'est la vérité, frères ça je ne sais pas comment, mais tous les que Dieu te bénisse, m'apprécie ça. Tous nos désirs et tout ce que nous avons comme inspiration doivent se tourner toujours vers lui. Seigneur, est-ce que tu veux ça? Même si j'aime, même si je veux mourir pour ça, mais quand il me dit non, j'ai dit gloire à toi. Mais quand je continue à me le combattre, ah, Seigneur, non, non, non, non, parce que, parce que frères et sœurs, vous n'y êtes pas. Parce que tu seras appelé à pouvoir mourir pour ce Jésus. Mais si tu aimes ta vie plus que Jésus, la raison va te revenir. Est-ce que je suis vraiment sûr Je suis vraiment sûr. C'est comme ça qu'on dit, mais plusieurs se trahiront. Se <rire> trahiront à cause. De... Vous savez, ces noms. Oh, oh, oh. Alors, revenons dans ce que nous lisions dans les livres des Éphésiens. C'est pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement, que quand l'Esprit de Dieu est, est vraiment juste quand il dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Depuis les débuts, c'est nous les âmes qui sommes, nous voyons dans nos pensées effectivement, mais il sait ce qu'il dit. Quand il parle effectivement que si cela était possible, il doit vous montrer effectivement pourquoi ce n'est pas possible. Ce n'est pas une formule. On devait comprendre, effectivement, pour dire, ah, je suis élu, je ne suis pas possible, je ne veux pas que élu non Non, non, non, il faudrait savoir, quel est, qu est, qu est, qu est donc, quand il me parle il dit ce pas possible. Si toi, tu es élu voilà ce qui doit être au-dedans, élu. C'est pour ça qu'il nous parle, frère. En enfin, fait, que nous comprenons, parce que trop de sentiments charnels, effectivement, dans les choses de Dieu, vous êtes, vous, vous détruisez, frère. Parce que, <rire> un fils de Dieu, quand on dit un fils de Dieu, un fils de Dieu, mais il a des sentiments d'un amour profond. Et son absolu n'est rien d'autre. Que c'est Dieu là qui dit. Donc, euh, il se tient. Il va même mourir pour seulement ce que Dieu veut. Oui, c'est la vérité. Vous dites que c'est possible c'est la vérité, frère, ça. Il se tient là. Il dit, mais vous vous rendez compte, un homme comme je vous l'ai déjà dit, sinon, vous me permettez? Amen. Un homme comme Pierre qui était un homme comme vous et moi, effectivement, ici, quand Dieu a eu à pouvoir agir en lui, effectivement, cet homme, on voulait, on voulait en fait l'amener, on a, non, pas, on voulait, mais on l'a à la mort, donc pour le tuer, à cause de l'évangile. Vous connaissez donc, hein? il y a un cantique ici qu'on chante, non ah. Vous vous souvenez, est-ce que la corale chantait Il non, hein? non, non, ça. Vous vous souvenez, non Amen. Et quand on a amené l'apôtre, euh, euh, Pierre, pour le tuer, on a voulu donc, donc le crucifier, le tenir comme on a crucifié les seigneurs. Il pouvait dire, « Ah, oh, c'est la gloire, je meurs comme les seigneurs, et mort à la croix de Golgotha. » Vous comprenez là Mais cet homme a dit, « Je ne suis pas digne. » Il faut dépasser la nature de l'humain. Que Dieu vous Si vous pouvez comprendre... <rire> parce que, <rire> oh, que Dieu nous aide. Si nous pouvions comprendre ce que c'est qu'être un fils de Dieu, un croyant, un chrétien, vraiment chrétien, frères et sœurs, nous ne ferons pas les choses que nous faisons. Non. Cet homme, on lui dit qu'on va te crucifier comme ça parce que c'était la manière dont il se fait la, les, les, les, les malfaiteurs, tout ça, donc la tête comme ça, puis bon, là, là, là, la, là, Vous savez, il dit non, je ne suis pas digne de mourir comme lui. Prenez-moi, mettez ma tête en bas. Non, non, non, c'est. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, comment le sang circule Donc c'est pieds donc la tête en bas. Et les pieds en haut. Non, que Dieu soit béni. Non, quand Dieu te change, tu ne chercheras jamais à être vie comme non, non, non, non, non, non. Ce que vous vivez pour lui, vous l'aimez tellement que vous acceptez. Avec votre cœur, dites, mais Seigneur, même si ça me coûte, que ton nom soit béni, Amen. que j'ai perdu, que j'ai signé, non, non c'est aussi longtemps que je t'ai dans ma propre vie. C'est tout ce que je veux. Sur cette terre, qu'est-ce que je peux encore vouloir Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Oh, tendre Père et précieux Sauveur, merci encore pour ce moment béni que tu nous as donné encore ce soir de pouvoir entrer dans ta présence glorieuse, mon roi, d'avoir vraiment aussi touché nos cœurs. Oh, Dieu, Jésus, agis encore comme ça, bénis notre précieux fracassion. Merci, parce que tu es réellement notre Père, notre Dieu, De la manière dont tu agis encore et conduis, Père. Nous avons besoin de cela, nous avons besoin que notre vie s'accroche à toi, que nous puissions vraiment ne plus être des comédiens, mais vraiment des fils et des filles de Dieu. Seigneur Et, et s'accrocher davantage à toi Et vivre pour toi Mon bien-aimé Père saint Dieu Que notre intérieur Mon bien-aimé Père oh, soit vraiment à toi Mon bien-aimé Père Dieu Que nous puissions Père saint Dieu Être comme toi tu veux Seigneur Transformer Mon bien Père Dieu Changer par ton esprit saint, Mon bien-aimé Père -saint, Ta parole à toi nous transforme Tu nous aider encore Merci encore pour ton peuple qui est Venu rassembler en cet endroit aujourd'hui, Père Saint-Dieu, qui était aussi en connexion dans différents endroits où il se trouve, Seigneur, ce peuple consacré, ce peuple qui ne veut que toi, ce peuple qui ne désire que toi, mon béni, Père Saint-Dieu, et nous ne voulons que toi parce que, saint -Té -té donc à l'éternel, que tu sois béni. Merci parce que tu nous conduis ce que tu nous dis, même si c'est dur, mon béni, Père Saint-Dieu, nous voulons vraiment obéir et nous accrocher à toi, mon béni, Père Saint-Dieu, et consacrer le cœur et l'âme, les Esprit mission, Dieu, a donné aussi à toi, mon bien Père, Personne, Dieu, que ta parole est la préminence dans notre vie, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, mon Sauveur. Merci encore. Garde ton peuple. Accompagne les bien Père, Personnes, Dieu. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci effectivement pour tes compassions, bien Père, Personne, Dieu, pour cette grâce que nous avons de pouvoir t'avoir. À toi la gloire. À toi l'honneur. A toi la puissance et la victoire, mon béni, mon Père saint Dieu. Merci pour tout. Merci pour chaque frère. Merci pour chaque soeur, mon roi. Merci pour tous les bienfaits que tu sais de pouvoir nous apporter encore. Et la bonne santé que tu nous donnes, mon sauveur. Sois béni encore ce soir et, et sois glorifié. Car nous t'avons ainsi pris, Père. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Merveilleux amour. Amour de Dieu pour moi, merveilleux amour, merci, de Jésus sur la croix, va s'autant que nous. maman esther comme nous l'appelons communément que le seigneur la bénisse et console elle vient de perdre son grand frère euh, Kinshasa et euh, c'est douloureux parce que comme je le disais au téléphone l'aîné de la famille c'est toujours une personne que l'on considère c'est comme un peu la tête et quand l'aîné s'en va c'est comme si euh, plus de tête et ce ne sont pas des moments faciles, et toute sa famille et les enfants effectivement aussi sont dans la tristesse et la douleur. Nous voulons vraiment prier que le Seigneur les, les console et nous les exprimons aussi, notre tristesse aussi, notre douleur aussi, que nous partageons avec eux. Comme le seigneur les dit, pleurez avec ceux qui pleurent et survois ceux, ceux qui se rejouissent. Nous voulons vraiment prier que le Seigneur puisse la consoler. Tendre Père est précieux, sauveur. Nous nous tenons encore devant ton ton de grâce. Et ce qui touche notre frère, notre soeur, cela nous touche aussi, Père. Et notre soeur est aussi, maintenant, Dieu Père a perdu un, un frère aîné, Seigneur, que tu lui as donné la grâce de pouvoir avoir dans sa vie, sur cette terre, mon roi, mais... Il a plu à toi de pouvoir le prendre, Père Saint-Dieu. Je te prie de pouvoir consoler ta fille. Tu connais l'amour qu'elle a à ton endroit, Seigneur. Jésus. Si es... Oh, les larmes, tu Père Saint-Dieu, dans son cœur aujourd'hui, d'avoir perdu cet être très cher pour lui, mon bel et mon Père. Que tu la consoles, console aussi ses enfants, ses petits-enfants, toute la famille entière. Et... Elle l'a, Père Saint-Dieu. Elle a besoin de toi, elle a besoin de ton soutien. Que tu la bénisses, Père, que tu la soutiennes, que tu la fortifies. Merci, parce que c'est toi qui donnes aussi, et c'est toi aussi qui réponds, parce que tu lui as donné la joie de la voir aussi, Père Saint-Dieu. Et maintenant, tu as aussi repris que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te prions de pouvoir le consoler, Père Saint-Dieu, et toute sa famille, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merveilleux, mais... Veilleux amour, amour des dieux pour moi, meilleur amour des dieux. Yeah